Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes, nous nous retrouvons pour un épisode petit journal pour vous dire que le nom de la scène a changé et pour vous dire que c'est maintenant un logiciel pour enregistrer les voix off qui va mieux que si je le faisais en montage avec mon logiciel de montage qui est Wonderfire Filmora et j'en suis très content mais il manquait à, mon, à un logiciel de montage audio et voilà les petites nouvelles de la scène euh, c'était en voiture et un moteur qui vous souhaite euh, une très bonne journée. Alors où tourne cette vidéo